You're here, for sure. Et pas trop tard. Moldure sur le boulevard. Pjanitsa. Je ne l'oublierai pas. Pjanitsa. Ce ce, ce ce ce ce ce ce que que tu as fait pour moi. Pjanitsa. Je ne l'oublierai pas. Pjanitsa Pianitsa Pianitsa Trop sympa. Yé yo yo. Camarade prolo ça envoie. Moldure pour sûr, t'envoie ses karmas. Sans toi... Je touche le fond. Alors... Grâce à toi... On va me prendre pour un con. Quand même, je te succorais à ma tasse. Je préfère la poupe. D'ailleurs, c'est feu. je me suis pas contenu. J'ai ton contenu. Déjà, enfin je crois. Mais si je crois, c'est grâce à toi. Casser des bouches, quelques cartouches. Niquer des mères ça suffit je te laisse faire. Si t'as tes lacunes, c'est quasi sûr santé qui coûte et quasi cool. C'est la bri célèbre les gens pas les si rien, Cyprien pas là pour rien. Si ça crache bande de chiens, sur ça les chemines de rien. Joli minois pour la monnaie, course aux abonnés vu la vie brusse et vite succant des flics au cul, ça dérape une peur rap d'un sens obscur, craintif cherche molle du récessif Le gland est massif. Les grands cestes au pif. Qu'est-ce qui est, qu est Pianix a tout niqué. Pour l'abonné toile étoile j'ai coché, pour la monnaie, là, je suis choqué de ton acte de cœur. Sur, le... sur le clavier, c'est la stupeur. Tantine est tard pour ta lecture, suis-suis maintenant ces voitures. Moldure carbure sur le boulevard à toute allure. Pas trop tard, je t'assure, là la culture.